Je suis euh, urologue de formation, euh, je viens de Lyon, euh, à Lyon je m'occupe surtout de la greffe rénale et pancréatique et aujourd'hui mon rôle ici à l'OFPMO c'est euh, pendant les séances de simulation, c'est d'encadrer les élèves et euh, sous des points clés de l'intervention, et éventuellement les aider à progresser dans les étapes qui peuvent être plus ou moins difficiles pour eux. Et si vous voulez, euh, il y a un grand apport du modèle euh, SimLife, puisque ça, ça moune euh, vraiment le, les battements cardiaques, euh, les saignements, et puis on a les vaisseaux qui sont remplis, donc on est quasiment à l'identique euh, que dans la, la vie réelle. Euh, ça aide vraiment aux élèves à se mettre en situation et à faire, si vous voulez, une répétition générale dans un environnement qui est quasiment, ou, ou c'est le même que vous trouvez au bloc opératoire pendant le et donc ça représente euh, finalement un outil pédagogique de grande importance pour euh, la formation, je pense, des jeunes élèves qui vont se trouver demain à, à faire ces gestes dans la vie réelle en ayant déjà un background, si vous voulez, acceptable. Alors moi je suis professeur thiou je suis chef de service d'urologie au CHU de Caen. J'ai fait partie des premiers testeurs du Simlife lorsqu'il a été développé à partir de 2015 et 2016. J'ai été tout de suite séduit par le système pour sa capacité à simuler en utilité les prélèvements d'organes qui sont la première étape essentielle des transplantations quel que soit l'organe, à la fois rénale, hépatique, cardiaque et pulmonaire. Donc, C'est désormais un élément de formation essentielle euh, dans le domaine de la transplantation euh, et euh, participer euh, à l'enseignement euh, de l'EFPMO et l'utilisation du SimLife, c'est une chance unique de pouvoir transmettre euh, nos connaissances euh, dans le domaine du prélèvement d'organes et euh, ce qui permet d'améliorer les résultats à terme des transplantations rénales en elles-mêmes. Ben avant SimLife, on apprenait euh, sur le malade, sur le patient euh, avec euh, à chaque prélèvement, l'interne progressait pas à pas sur les différents temps et les différentes étapes du prélèvement. Alors, le donneur d'organes, c'est un patient qui est décédé, qui est en mort en mais il est précieux parce que ces organes vont permettre de sauver des patients qui sont en attente de greffe. Donc même s'il n'y avait pas ce stress de l'apprentissage sur une personne qui est vivante, entre guillemets, Améliorer les performances, améliorer la qualité des organes via l'enseignement du prélèvement d'organes, c'est fondamental. Et forcément, on gagne en temps d'apprentissage, quand on a ce genre d'enseignement, de nos internes qui seront de toute façon plus performants dans l'avenir sur les prélèvements d'organes. Et nous, on le voit en pratique quotidienne. Alors là, on est dans le cadre de la simulation. La simulation, c'est une formation spécifique. Dans la plupart des écoles libres de simulation, euh, l'idée c'est que les apprenants apprennent, apprennent sans, être, sans aller au bout des erreurs. Euh, c'est un principe très différent de l'éducation que moi j'ai reçue, euh, et euh, je, je pense que c'est pas mal. Et donc là, le, le rôle du facilitateur, effectivement, c'est quand on voit quelqu'un est en train de se lancer dans une ornière qui n'est pas la bonne, de les remettre avant que, que l'erreur soit consommée jusqu'au bout, de les remettre dans le droit chemin. Alors, il y a beaucoup de différences, mais par exemple, les poumons c'est dans, dans les organes solides euh, qui sont prélevés, c'est les, mo les moins souvent prélevés, dans un, sur les 1800 donneurs en état de mort encéphalique recensés de bon en mal an, qui vont être prélevés d'au moins un organe, et eh bien le poumon est prélevé dans moins de 20% des cas, ou à peu près 20%. Donc déjà c'est l'organe le, le moins prélevé parce qu'il est le, le plus fragile et c'est celui qui tolère le moins bien, ce qu'on appelle l'état de mort céphalique, qui est un état absolument pas physiologique. Donc, est un peu euh, plus délicat que le euh, poids du foie, par exemple.